Hey, Nick! Ah! Oh. Comment ça va? Ça va bien. Super! Hey, est-ce que tu vois le petit koala qui se cache derrière oui. les buissons? Je crois qu'il essaie de nous dire qu'il est temps de partir à l'aventure! Yeah! On y va Boing, boing, boing! <rire> est-ce que tu entends ce que j'entends? Oui! Oui? Et c'est le cri d'un... Un tambour! Un tambour? Ben non, Neha! Et c'est le cri d'un ému. Mais ben, je suis complètement d'accord avec toi. Le cri de l'ému ressemble beaucoup au son d'un tambour. <rire> Sais-tu à quoi il ressemble, l'ému? À ça! Et c'est le plus grand oiseau d'Australie. Il a le plumage brun et peut parcourir de grandes distances pour chercher de la nourriture. L'ému ne vole pas, mais il peut courir très rapidement. <rire> Neha! Mon ami, il est temps de se transformer en petit ému. Hey! Ah, ah, super! Fais comme nous. Écarte tes pieds, prends une grande inspiration, active tes doigts magiques, et on se transforme en petit ému. Hey! Boum! Boum! Boum! Oh, oh. Allez, chante cette chanson avec nous. Et regarde-moi! Je suis un émeu, je ne vole pas, pas. Non, non, mais je, je peux courir. De l'autre côté. Et regarde-moi. Je, je suis, suis un émeu. Je ne vole pas, pas. Non, non. non mais, mais je, je peux courir. Bravo! Vous faites de super petits émeus. Oh! Tu entends ce que j'entends? Oui! on dirait un serpent! Oh, oh non! Sais-tu à quoi il ressemble, le serpent? À ça! C'est un animal qui fait partie de la famille des reptiles. De plus, c'est un carnivore. C'est-à-dire qu'il se nourrit de petits animaux. Puisqu'il n'a pas de bras, ni de pattes, il se déplace sur le ventre en forme de S en ondulant. Oh, mais fais très attention. Les serpents peuvent être dangereux et peuvent te faire du mal. Oh, non! Oh oui! Allez, on s'accroupit au sol pour pouvoir repérer le serpent. Oh! Oh, mais où est-il? Allez, tu peux faire comme moi ou faire comme ça. On a vraiment peur. Alors, on se balance de gauche à droite et de droite à gauche. On pose nos mains au sol et on pousse avec nos mains et nos pieds pour aller de l'autre côté pour pouvoir éviter le serpent. Ouh! Et on fait la même chose de l'autre côté. Il nous suit encore. Allez, chante cette chanson avec nous. Et regarde-moi! Je suis un émeu, je ne vole pas. Non, non, mais je, je peux sauter. sauter. Et on cherche le serpent. Oh. Est-ce que tu le vois, Néa? Oui, là-bas! Oh oui! Vite, vite, vite! On doit continuer de léviter. Allez, ah. chante avec nous. Et regarde-moi, je suis un émeu, je ne vole mais, Mais je peux sauter. Allez, ah, on le cherche. Oh. Est-ce que tu le vois, Neha? Non! Youpi! On a semé le serpent. Il a perdu notre trace. Oh! Oh! oh, oh. Le serpent nous a retrouvés! Oh! oh non! Bonjour petits émeutes. Bonjour. Je m'appelle Sylvie. Sylvie le serpent. Euh... Oh. S'il vous plaît Sylvie, ne nous faites pas mal. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous, vous, vous, vous plaît. Mais non, je ne veux pas vous faire mal. Je veux être votre amie. Vraiment? Tu veux être notre amie? Sylvie. on bouge comme Sylvie. On va onduler. Tu peux faire comme moi ou faire comme ça. Alors, on se met à quatre pattes, comme ça. On place nos mains sous nos épaules et nos genoux sous nos hanches. On inspire, le ventre descend et on regarde le ciel. Et on expire. On arrondit le dos et on regarde vers le bas. Encore, on inspire. Et on expire. Chante cette chanson avec nous. Et regarde-moi, je, je suis, suis un serpent. serpent je ne vole pas, mais serpent, je peux ramper. Et on inspire. Et on expire. Et on expire. Oh, oh, oh, bravo, oh. petits oh. émeux et vous Super bien! Et maintenant, nous allons exercer notre corps de serpent. On se met à plat ventre, comme ça. On étire nos mains et nos jambes derrière nous. Et lorsqu'on inspire, on lève le bras et la jambe opposées. On expire et on descend doucement. De l'autre côté, on inspire. Vous aviez bien compris. On recommence. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Encore on inspire et on expire. Tu entends ce que j'entends Mais c'est quoi La musique Oui, c'est de la musique. Oh, oui oui, ils adorent la musique. Ils adorent danser. Et voulez-vous danser avec moi, petit démon Oui oh, oh, Super. Allez, on danse avec Sylvie le serpent. On se met à genoux comme ceci et on place nos mains au-dessus de notre tête et on balance de gauche à droite et de droite à gauche. Danse et chante avec nous. Et regarde-moi, je suis un serpent, oh, je ne cours pas, non, non, mais je peux danser. Encore. Et regarde-moi, je suis un serpent, oh, je ne cours pas, non, non, mais je peux danser. Et on danse, et on danse, et on danse, et on danse! Wouhou! Hey! Bravo, Neha! Merci! Et maintenant, pour la grande finale, on va soulever notre queue haut, oh, haut, oh, haut oh, dans les airs. Oh, oh, oh, allez, on fait comme Sylvie le serpent. On se met un plat ventre, on plie notre jambe et on place notre cuisse sur notre pied. Et on fait danser notre pied comme ça. On inspire et on expire. On inspire. On expire. Et on descend notre queue de serpent. Et on fait la même chose de l'autre côté. On plie l'autre jambe. On place notre cuisse sur notre pied. Et on fait danser notre pied. On expire. Et on expire. On expire. Et on expire. Et on descend notre queue. <rire> oh, bravo, tout le monde. <rire> Merci. J'entends ça? Toutes les créatures de la brousse australienne ont adoré notre numéro? J'entends ce qu'ils disent? Non. Ils disent encore, encore, encore, encore, encore! Wow. Oh, oh, wow. <rire> oh, oh, wow! On nous adore, petits danseurs! est-ce que vous avez une autre idée d'un numéro de danse? Hmm? La danse, les l'aime! Oh, mais oui! On devrait faire la danse de l'émeu. On se lève. Tu peux faire comme moi ou faire comme ça. Chante avec nous. Et, Et regarde-moi. Je, je suis un émeu. Je ne vole pas. Non, non. Mais je peux danser. Et encore, mais avec plus d'énergie. Et regarde-moi. Je, je suis un émeu. Je ne vole pas mais je peux danser. Encore plus d'énergie. Et regarde-moi, je suis un émeu. Je ne vole pas, non, non, mais je peux danser. Et encore une dernière fois. Et regarde-moi, je suis un émeu. Je ne vole pas, non, non, mais je peux danser. tout le monde! Waouh! Regardez, on nous lance des fleurs de cactus de partout pour nous féliciter! Allez, on fait le salut! Bravo, Neha! Ah. Merci! Bravo, mon ami! Et tous ensemble... Merci! Et encore... Merci! Et une dernière fois... Merci! Et on reste comme ça pour un moment et on balance de gauche à droite et de droite à gauche. Ah. Et on se relève tranquillement, déroulant le dos doucement. La tête en dernier. <rire> bon travail tout le monde. Et maintenant on dit au revoir à notre ami Sylvie le serpent. Au revoir, au revoir Sylvie le serpents. serpent. Oh, au revoir, mes petits danseurs. <rire> Et voilà. Notre aventure yoga est déjà terminée. On s'assoit, les amis. Les jambes entrecroisées. Ah! Est-ce que tu t'es bien amusé, petit ému? Nous aussi. Allez, on ferme les yeux. Et on prend un moment pour se féliciter pour un beau travail. On s'est transformé en petite émue. On s'est amusé à sauter. De plus, on s'est fait une nouvelle amie, Sylvie le serpent. On a eu peur, hein? Et on pensait qu'elle venait nous faire mal. Mais ce n'est pas le cas. Elle voulait juste se faire de nouveaux amis. Elle nous a montré comment bouger comme elle. Et on s'est amusé à danser. <rire> ah! Qu'on adore danser.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 Si tu as des amis autour de toi, tu peux leur dire merci à eux aussi. Merci Neha, merci Lexi et merci, merci à toi aussi. Je m'appelle Lexi et je te dis à la prochaine pour une autre aventure de mini yoga.